Salut à tous, c'est SamCraft3 et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire des trolls en Bedwars. Donc euh, là, je suis en compagnie de JCraft. Là, en fait, euh, The Fox et JCraft, euh, vous, vous attendez pas à ce, que, vous vous attendez pas à ce que je vais vous faire là, Bedwars. J'ai préparé des trolls de qualité. Vous verrez. Vous allez péter un câble, ouais. Bon, on va rester en vocal vu qu'il y, y a pas de team. Alors, je vous conseille de venir maintenant euh, tout de suite. On va aller en solo. D'offense, viens, dépêche-toi, dépêche-toi, d'offense. Ouais, ouais, ouais, souris, j'écrase Dépêche-toi, on ton fout. Dépêche-toi, attends, je vais chercher ouais, une souris. Mais putain, mais vous êtes allé au game map. Dépêche-toi, c'est tower, tower, vite, 20 secondes. 20 ouais, secondes. ouais, ouais, ouais, c'est moi. Allez, allez, je suis là, c'est moi. Allez. Moi je suis à quoi Non, euh, ça c'est de craftiness qui est à quoi S'il te plaît, tu veux pas m'avoir comme ça, toi t'es gris. Ne m'attaquez pas, SVP. D'accord, on va t'attaquer. J'ai pas de générateur. Oh mon dieu, y a un bug. Moi moi j'utilise pas de macro, je suis traditionnel. Moi je suis le butterfly MDR. Mais les macros c'est interdit non, sur ce serveur donc évitez. Ouais, elle a, pas, elle a pas de minerai, elle a rien. C'est un bug qui a sur le... sur le truc, il faut le. Le report le bug il cheat du coup elle <rire> est bien partie pour gagner c'est rien oh non je suis tombé dans le vide avec tout sauf que j'avais okay, hashtag okay. Et respect mais elle est pas gentille celle là il faut qu'elle faut qu'elle son pc crash il faut euh donc, faut que tu joues en fortnite ou pas mais et pourquoi tu parles de fortnite alors qu'on est sur Minecraft parce qu'il y a un événement après, tu vas pas participer. Voilà, c'est pas vrai. Oh la la Oh la la la espèce de, la la la Ah, j'ai bloqué. Merci. la non, la la la la la la la la la la la la la En. Ouais voilà, au Je suis en train de parler sur WhatsApp en même temps que jouer, C'est quoi cette vue Sur WhatsApp, ah ouais, ok. Moi j'attends juste DoFox pour afin de lui défoncer. Afin de le défoncer. Mais tu veux DoFox Je suis désolé, je suis désolé. Je vais devoir viser ton bed que j'ai raté. Ah, tu sais quoi? Oui, ouais, j'ai raté ton bête, j'avais. Euh. J'avais. Euh, grâce à un mon grand trailer maker, j'ai accès à des fonctionnalités nouvelles. Ouais, la bête, oh la la la la Non la la la la non. la la la la bleu. la est lui qui est bleu. la la la la la la la le vois. Non. Il a osé. Oh, j'ai gagné, c'est trop non, facile! Euh, non, c'est pas trop facile du tout! Bon, allez, les Bedwars, allez, venez, on va pas ah, faire ouais. des Bedwars, venez, on va, on va aller au slash, hub. Attends. attends! Venez, on slash, hub. ça me craft, plongé ça ouais. me... Le Julien qui a dans la partie Bedwars, ouais. c'était. Le... Tu m'as dit qu'il a créé son serveur, il faisait partie de ouais. la Fio City avec ça. toi Ah, mais c'est Julien de la ouais. City Allez, allez, mec, je suis trop fort! Allez, toc! Allez, allez bon, Sam, Maintenant, venez, allez, on va tach. aller en build de battle! Non mais c'est quoi le but du jeu bah, Ouais mec, j Moi je fais que tu veux le craft belle, construction. Quoi Mec T'es du tout de moi Mais je sais à peine construire une maison euh, J'ai Je sais à peine construire un cube frère mais Mec c'est toi qui construis C'est toi <rire> qui as fait allez, on doit, on doit quoi, Alors qu'est-ce qu'on doit faire, faire Une manette, une, bah, une maison c'est tout ce que je sais faire euh, 100%, <rire> ah, Une maison, allez, je allez. Une maison Je vais faire euh, Crystal Palace. Hop. Mec euh, moi je vais faire euh, Moi je vais faire la villa de de Big Gates. Okay. ça vous dérange pas 10 là, comme on dit Soit toi en premier curve, toi. Ah crap C'est le vide là <rire> C'est un en Quoi C'est parfait Allez Allez, ça va être moi, ça va être Deux 2 Ah, même ouais. pas <rire> <rire> Il est tout petit, c'est tout petit. C'est tout petit. Tigorod OK, on sait plus ça. Bah, j'ai essayé dans les de les faire un donc tu comprends rien. On dirait un chien. J'ai essayé de faire une villa mais en fait ça m'a tourné. <rire> Attention, vous êtes ouais. prêts. OK. OK. C'est beau euh, Je mets euh, je mets ce que tu mérites. cours <rire> <rire> Oui. Hey. Comment ça se fait à la gagner bah, C'est moi qui ai voté pour elle <rire> parce qu'elle l'a mérité. Et moi je suis. Oh, moi je suis en deuxième position.